Bienvenue sur ce tutoriel concernant OpenOffice Calc, qui est un tableur. Nous allons voir donc sa structure. Le calc est formé de feuilles. Ici, nous voyons feuille numéro 1 et il est possible de rajouter des nouveaux onglets qui nous permettent de voyager d'une feuille à une autre en cliquant dessus. Ces feuilles possèdent certaines fonctions. En faisant un clic droit dessus, on peut avoir les fonctions de base qui permettent de les insérer, les supprimer, les renommer ou leur donner des couleurs. Sur une feuille, nous trouvons des colonnes. Donc ici, lorsque je clique sur l'entête, l'entête étant la lettre, cela permet de sélectionner toute la colonne. Et il y a aussi des lignes qui, elles, sont numérotées. Et à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, lorsque l'on clique dessus, donc nous appelons ça une cellule. La cellule est l'endroit où nous pouvons placer du texte. Donc ici j'ai cliqué dans cette barre qui me permet d'ajouter du texte dans la cellule. Et nous pouvons aussi ajouter des chiffres, des dates, des montants, ou des heures. Lorsque l'on clique sur une cellule, son contenu apparaît dans cette barre et son numéro apparaît ici. Donc là nous avons B2, ce qui veut dire qu'elle est à l'intersection de B et de 2. Lorsque l'on souhaite changer le contenu d'une cellule, nous cliquons dessus et nous tapons un nouveau contenu si nous souhaitons modifier le contenu de la cellule une fois que l'on a cliqué dessus nous pouvons aller dans la barre et rajouter du contenu une petite spécificité lorsqu'un mot est trop long nous voyons ici qu'il dépasse de, de sa colonne en faisant un double clic. Ceci permet d'ajuster automatiquement la largeur des colonnes au contenu.